Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de menu accordéon. Ok, le menu accordéon, c'est ce que nous avons sous nos yeux. On a déjà fait euh, quelques présentations sur le sujet déjà et je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui, nous continuons avec la partie accordéon elle-même. Okay, donc là, je vais cliquer, je fais un clic droit sur euh, la partie accordéon et j'ai les fonctionnalités qui sont affichées là. ok donc soit si c'est la première fois que vous regardez euh, cette présentation, nos présentations, sachez que vous avez différentes façons d'afficher ces fonctionnalités. Clique droit direct dessus et vous avez ça là. Ou, ou plutôt, si vous voulez que ça s'ouvre sur le côté, hein, comme je viens de le faire, vous ouvrez cette partie en cliquant sur la flèche, comme je viens de le faire, et vous faites clic droit et vous avez les mêmes fonctionnalités. Donc sur euh, l'accordéon lui-même, nous avons différentes fonctionnalités hein, euh, qu'on peut modifier. La hauteur par exemple. D'accord, là c'est un peu trop grand et je peux remettre comme avant. Je vais mettre 56. Je peux travailler sur la hauteur du conteneur euh, du conteneur. Euh, le conteneur, en fait, c'est ça, c'est cette partie blanche et je peux l'agrandir aussi et je peux réduire aussi. Donc, je vais mettre 361 comme c'était tout à l'heure. C'est un peu plus cool. Euh, on continue. La largeur maximale sur tablette, je vous invite à ne pas y toucher tant que vous n'en avez pas besoin. C'est la version tablette. Donc euh, avant de toucher la version tablette, travaillez d'abord sur la version PC, la version mobile et éventuellement regarder la version tablette. S'il y a des choses. Des dimensions qui ne sont pas très correctes Dans c'est alors que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sinon n'y touchez pas on continue la couleur, couleur générale actuellement vous voyez que c'est du noir et du rouge je vais juste prendre je vais juste copier ça Bon, c'est f8 bon je vais le copier ça va être plus simple là. copier et si je mets par exemple là je clique dessus de nouveau je mets par exemple là du vert vous voyez ce que ça donne ok donc si je veux remettre mon rouge ça donne ça donc je peux le faire en, en dégradé ou en couleur unie, en couleur unie, ça donne quelque chose de ce genre. Ok, donc je choisis ma couleur unie, etc. Ok, si je veux que ce soit transparent, je fais juste cela Ok, on aura la couleur euh, qui est la couleur d'arrière-plan. Donc je remets sur le dégradé parce que c'est un, un peu plus cool, hein? c'est un peu plus joli. Ok, Hop. Voilà, on va partir là-dessus. Tac, Bon, on y va. Donc on peut faire la même chose avec euh, le conteneur. Donc actuellement c'est du dégradé avec euh, du blanc. Si on met du rouge, vous voyez ce que ça donne. Okay. On continue. La bordure. Donc on peut mettre une bordure sur notre euh, sur, sur notre sur notre bouton, hein, sur notre accordéon. Et pour ça, vous avez d'abord la taille. Ok, je mets un peu. augmenter beaucoup, vous voyez. On choisit la couleur. Ok, actuellement c'est du c'est du vert ou du jaune. Okay. Et. Euh, on choisit le type de trait. Si je mets du, du si je mets des tirets, etc. Ça donnera ça. Okay Donc je peux, choisir, je peux choisir, tout ça. Euh, J'enlève, la bordure. On continue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut arrondir, on peut arrondir notre, notre accordéon. Actuellement, c'est du 10-10 partout. Je peux mettre par exemple du 30, du 30, du 30, du 30. Ok, et là c'est un peu plus arrondi comme vous le voyez. Donc je remets 10-10. Du 10. Ok, pareil, on peut mettre une bordure. On peut mettre une bordure pour le pour le container. Ici, par exemple, si je mets une bordure comme on l'a fait tout à l'heure. Euh, pour, le, pour le pour le bouton lui-même hein, on peut mettre aussi une bordure vous allez remarquer que quand vous mettez la bordure la bordure n'épousse pas l'arrondi du conteneur donc faites attention à ça ok donc on continue euh, on va parler maintenant on va parler maintenant du rayon du conteneur pour ça je vous invite à suivre la prochaine présentation pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes le site internet hein, je vous invite à aller sur notre site internet pour aller, aller sur, sur notre site web le site web de l'agence awde.fr une fois que vous êtes dessus, dessus pardon, vous scroller vers le milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué commencer ma formation vous cliquez dessus, vous créez votre compte euh, gratuit et vous aurez les ressources qu'il vous faut pour créer votre site internet et si vous avez des questions, posez-les euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux hein, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn on se retrouve pour une prochaine présentation bientôt. Ciao, ciao.